Salut à tous, j'espère que vous allez bien. La nuit est longue, je ne vous le cache pas. <rire> bon. Bon, je sais, j'ai dit beaucoup de choses sur Star Wars Armada, j'ai dit que c'était fini, puis des fois j'ai dit que c'était pas fini, et puis à un moment j'ai dit de toute façon, même si c'est fini, c'est pas fini, et puis de toute façon, avec tout ce que vous avez, vous êtes quoi de jouer Bon, le SSD va arriver, mais... Ce pas ça le plus important. Je pense que ce qui est vraiment important, c'est cette belle boîte-là. Franchement, elle est magnifique. Allez, on va regarder le peu de choses qu'on sait. On sait très, très peu de choses. On va en parler, on va décortiquer, on va essayer d'analyser, on va essayer de se projeter. Allez, c'est parti. Bon. Une nouvelle campagne pour Star Wars Armada. Alors on nous a sorti le SSD, ben, il devrait sortir sous peu. Je vous rappelle hein, qu'il ne sera pas traduit en France, hein, que les choses soient claires. Donc si vous voulez le commander, il faudra le commander en Angleterre ou dans d'autres pays d'Europe qui sont susceptibles de l'avoir pris. voire aux états unis Essayez de voir les choses comme ça au niveau associatif. Mais voilà, le SSD ne sera pas traduit en France. Quoi qu'il en soit, est-ce que Armada est mort pour autant Est-ce que c'était le champ du signe de Armada Eh bien non Hein, puisqu'on va se retrouver donc avec cette nouvelle campagne. Alors, est-ce que c'était vraiment quelque chose que vous attendiez euh, au-delà de toutes vos espérances Je pense pas. Par contre, ce que je pense, c'est que euh, ce que vous espériez tous, c'était une sortie qui vous assure que votre jeu n'est pas mort. Donc, vous avez une sortie qui vous assure que votre jeu n'est pas mort. D'autant plus que euh, cette, cette rébellion in the Rim euh, est attendue pour décembre, fin d'année. Hein. Donc, euh, je pense que ça veut dire que le jeu... Et quand même euh, sur un programme 2019 existant. Donc il faut se réjouir, euh, il faut s'en réjouir et on, nous nous en réjouissons. Je sors mes petites fiches pour vous dire que du coup on est dans une campagne épique qui est du même style euh, que, que The Corellian. Avant de commencer d'en parler, ce que je voudrais vous parler c'est la boîte est magnifique. Je trouve que franchement ils font des efforts. Euh, je trouve que la boîte de Star Wars Armada la boîte de start est pas belle du tout euh, la Corellian était quand même un petit peu plus sexy mais alors celle là elle est vraiment magnifique on est, vous êtes obligé d'être d'accord avec moi elle est, elle est juste superbe euh, j'ai hâte de la découvrir et comme pour The Corellian on va le voir il va y avoir beaucoup beaucoup beaucoup de cartes qui vous serviront en dehors de cette campagne et qui pourrait justifier en dehors de la campagne euh, le fait d'acheter cette boîte. Mais je pense que celle-ci a été un tout petit peu mieux pensée et bénéficie des feedbacks qu'on a pu euh, trouver de, de, la Corellian, de la campagne corélienne. Campagne donc épique, euh, par contre on a deux à six joueurs. Donc il me semble que c'est quand même un petit peu plus large que ce qu'on nous avait proposé avec euh, les coréliennes, parce que les c'était 4 joueurs, là c'est 2 à 6 joueurs. Euh, ils en fait gaffe à ça, euh, vous allez pouvoir euh, du coup euh, jouer plus facilement. On est plus sur du contrôle de ressources hein, et de territoires. Là, c'est exactement la même chose. Bien entendu, Empire contre Alliance, il n'y a rien de nouveau là-dessus. Attention, ce n'est pas la peine de s'exciter. On va avoir 12 euh, nouvelles cartes d'objectifs dits standards. Donc ça, c'est intéressant. Hein. Puis 11 nouvelles cartes d'objectifs de campagne donc qui seront liées à la campagne du jeu donc les standards vous allez pouvoir les utiliser pour vos parties hein, de tous les jours euh, et puis on a également huit cartes d'escadron avec notamment quelques quelques nouveautés euh, voilà bon l'étendue hein, c'est visuellement ça ressemble énormément à ce que l'on connaissait euh, déjà avec, avec The Coralian. On remarque hein, euh, l'arrivée des, euh, des vers de l'espace, hein, qu'on appelle les Exogorts. Et puis, il y aura également euh, des euh, Purgyles, c'est-à-dire des espèces, de, boum, des espèces de, de, de baleines, comme ça. Voilà, hein, les, nouvelles, les nouvelles cartes avec l'Astéroïde Tactique, euh, toutes ces choses-là. Euh, L'Invested Field, hein, donc, euh, des monstres et des trucs comme ça. Ça, ça peut vraiment être sympa. Je pense que euh, rajouter comme ça des, euh, des protagonistes euh, xénomorphes euh, à, vos, à vos parties euh, ça peut vraiment être intéressant surtout que ces gros verts que vous pouvez, à mon avis hein, dans l'univers étendu vous savez que je ne suis pas un grand fan de l'univers étendu mais je quand même pas mal embêter euh, les vaisseaux quand ils quand s'en ils approchaient donc voilà il y a sans aucun doute des choses à faire de ce, de ce côté là voilà le jeton hein, qui représente les, les Pergill euh, ces espèce de palène de l'espace on va voir ce que ça fait à mon avis, ça va vous empêcher de tourner en rond, et c'est euh, un petit élément supplémentaire, un petit un petit coup de voilà. Quand on se fait un bon plat de pâtes, un petit peu de poivre dessus, c'est toujours sympa. Et ben là, vous avez vous avez ça qui vous est proposé. On va avoir donc de nouvelles cartes avec des nouveaux, euh, des nouveaux officiers, notamment euh, Sabine. Hein, At the start of the ship phase, you made this great discard this card to place one proximity mine token. In the uh, play array à distance 1-2 uh, of an obstacle, beyond uh, distance 3 of enemy ships. Ok, d'accord. Donc, euh, hein, quand on va utiliser hein, dans la phase hein, de deux de vaisseaux, euh, on peut, on peut utiliser cette carte, hein, euh, défausser cette carte pour poser une mine euh, à 1-2 d'un obstacle et puis à une distance de 3 d'un vaisseau ennemi. Donc ça, c'est plutôt sympa, ça coûte pas très très cher. Et puis ça, vous euh, voyez, on essaie de créer comme ça euh, un lien, on, on maille comme ça l'univers, hein, on fait débarquer Sabine dans cet univers, euh, Sabine qu'on va retrouver dans Légion, euh, Sabine qu'on qu va retrouver dans X-Wing, donc voilà, tout cet univers est en train d'entrer de, en cohérence avec lui-même et ça je trouve ça très très intéressant. Idem Versio, on va prendre les personnages des jeux vidéo, on va les attirer de plus en plus, même si Idem Versio euh, c'est un personnage également euh, que l'on a hein, depuis très longtemps. Dans, dans X-Wing, euh, donc là quand on fait hein, une évasion, un, un, un effet de défense, on peut annuler un dé, un dé de dommage. Et puis avec un ordre escadron, ce que vous allez pouvoir c'est déposer un, un, un token Reds. Alors, vous vous rappelez du token Reds qui a été apporté dans les dernières extensions de Armada et qui vous permet en fait d'envoyer des troupes à l'intérieur du vaisseau du type d'en face et de lui supprimer des ordres. C'est génial. Forcément, Eden Verso ne pouvait avoir que ce genre de, de, de ratation. Nouvelle carte, carte qui a été euh, d'ailleurs créée par le champion euh, du monde de Star Wars Armada, puisque c'est une des récompenses euh, d'être nommé champion du monde, c'est de créer sa propre carte. Eh bien, il a créé euh, l'Ando dans le Faucon Millennium, hein, avec un déplacement euh, donc à 3, puisqu'on est dans le Faucon, avec une coque à, à 7, ça c'est classique. Attaque euh, des escadrons avec euh, rouge, bleu euh, et noir, et puis Attaque lourde avec euh, rouge et bleu. Euh, on a euh, le grid et, euh, et, euh, et le rogue. On voit qu'on a euh, deux, euh, deux jetons hein, de destruction de, de pour, euh, pour pouvoir, euh, comme ça, euh, au, niveau, euh, au niveau des attaques, un petit peu euh, diviser les dégâts. Et puis, euh, et puis euh, tant que vous attaquez, euh, vous pouvez en fait, euh, ben, euh, utiliser un, un pion euh, de défense euh, pour, euh, pour tourner un, un, un dé sur, sur n'importe quelle face et puis vous pouvez le faire qu'une seule fois, et puis, euh, puis tant que vous défendez également euh, « euh, You may spend one at your defend token to force euh, » Ah oui, vous pouvez, euh, vous pouvez également utiliser un de vos jetons, excusez-moi j'ai eu beaucoup de choses cette nuit, je suis un peu fatigué euh, Vous pouvez utiliser un jeton comme ça pour, euh, pour euh, ben, défausser en fait forcer en fait votre adversaire à, à reroll euh, le dé si vous avez une attaque qui a vraiment fait un effet euh, dégueulasse vous pouvez relancer le dé chapa c'est un peu un peu loustique euh, à la lando cano-science, c'est un grand classique on nous promet également un nouveau IG88 dans IG2000 euh, donc déplacement à a 5 coq a 5 contre les escadrons euh, bleus et noirs et puis euh, contre les vaisseaux euh, du noir avec counter 1 et rogue euh, bon, il a euh, l'icône qui lui permet de supprimer un critique. Vous savez que ce n'est pas l'icône préférée des joueurs d'armada, mais bon, pour un vaisseau comme ça, ça peut être amusant. Euh, je vois pas trop l'intérêt. Sinon, ben, au début euh, de la phase d'escadron, euh, vous pouvez... Euh, Activation slider to activate side. OK, donc euh, c'est au niveau de la, de, de la réglette, hein, euh, au niveau de, la, de votre réglette d'activation. Que vous allez intervenir euh, si vous le faites en fait euh, vous pouvez euh, performer euh, un anti squadron attaque against each enemy squadron at distance one. ça c'est sympa pouvoir attaquer comme ça tous les escadrons qui sont à distance une euh, ouais c'est top c'est top je pense que euh, euh, c'est attendu cette carte là il me semble pas qu'elle eût été faite par le champion du monde est-ce qu'on avait vraiment besoin d'un nouveau IG-88 Je ne sais pas, puisqu'on avait, on avait, je vous rappelle, l'ancien, hein, euh, qui avait également ses, ses capacités avec un Counter-2 et puis hein, un Rogue aussi. Euh, voilà, il avait l'escorte, c'était euh, sympa. Il était peut-être un, peu, euh, un petit peu en dessous, celui-ci, euh, le, le, le nouveau est euh, meilleur. Voilà, on sait peu de choses. Hein, en conclusion euh, de ce rébellion euh, In The Rim, qu'est-ce que ça nous apporte Déjà la certitude que le jeu est maintenu, et ça, je pense que c'était extrêmement attendu par l'intégralité de la communauté, donc euh, joie et félicité à tous. On a le SSD, là où on a une totale incohérence, c'est que, ah oui, c'est une chose que j'ai pas... oublié de vous dire, c'est que le jeu vous propose en fait euh, toute une évolution au niveau de vos commandants que vous allez choisir et euh, la capacité pour eux de se spécialiser dans un thème bien précis et d'évoluer en XP. Vous allez pouvoir jouer sur du 3x3. Euh, donc sur des zones extrêmement euh, restreintes euh, légion devait souffrir d'utiliser de, de, des tables trop grandes de leur avis c'est peut-être vrai euh, dans, dans les clubs, dans les, dans les magasins il n'y a pas forcément toujours la place pour jouer euh, là ils proposent justement une version exprès pour monter en XP avec des zones de, de, de combat qui sont plus, euh, plus restreintes donc euh, c'est intéressant ce que je trouve assez incohérent c'est qu'on nous parle depuis très longtemps de ce SSD et que je ne trouve pas à la place du SSD dans cette, dans cette euh, extension, dans cette nouvelle, euh, nouvelle campagne. Maintenant, c'est cohérent et pas incohérent. C'est pas incohérent, enfin, parce que... enfin, incohérent parce que... Enfin, c'est incohérent parce qu'on se dit qu'ils ont sorti un vaisseau et qu'ils ne vont pas s'en servir. Puis en même temps, c'est cohérent parce que ce vaisseau est tellement cher, va être tellement peu distribué qu'ils ne peuvent pas s'axer sur ce vaisseau-là en particulier. Et donc, pour conclure, je suis obligé de traduire forcément ce qui se passe sur la, sur la toile de toute évidence, nous aurons de nouveaux vaisseaux pour Star Wars Armada. Est-ce que c'est assuré Je ne le sais pas, je n'ai pas d'informations. Je vous promets que je n'ai aucune information sur ce sujet-là. La seule information que j'avais, c'était ça. Euh, je n'ai pas d'informations sur la sortie de nouveaux vaisseaux. Ce que je peux vous dire, c'est qu'apparemment, ils auraient lâché l'information euh, sur, euh, sur Twitter. On ne sait pas euh, quel type de vaisseau ce sera. Est-ce que ce sera quelque chose pour répondre au SSD à titre personnel, je ne l'imagine pas du tout. Je pense que c'est plus des choses qui vont aller comme ça dans cette campagne, qui vont essayer d'enrichir un petit peu cette campagne, qui est déjà, je trouve, très très riche, qui va nous apporter beaucoup de cartes pour notre jeu au quotidien et puis qui va nous permettre de jouer une campagne de plus et ça, c'est intéressant de pouvoir faire du jeu organisé en magasin. Je sais que moi, euh, ça, va, ça va sans son problème euh, se faire euh, dans ma communauté, donc euh, voilà, il faut se réjouir. Star Wars Armada est de retour et ça fait du bien. Il reste à vous souhaiter de bons jeux. De bons jets. Parce qu'il n'y a que ça pour devenir le meilleur des Amiens. Et puis, ben, de toute évidence, on n'a pas fini de se foutre mienne. Allez, je vous embrasse tous. N'hésitez pas à partager, à commenter, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. A très vite. Ciao